Chers amis, connaissez-vous le point commun entre Vladimir Poutine et Joe Biden Ils ont tous les deux sauté une classe. Alors connaissez-vous la différence entre Vladimir Poutine et Joe Biden Ils n'ont pas utilisé la même partie de leur anatomie pour y arriver. Voilà voilà, donc aujourd'hui nous allons parler du marché européen de l'électricité. Oui, elle ne va pas être très longue, quoique à chaque fois que je dis ça, généralement je me plante. Cette vidéo, mais je voulais faire ce petit point que, bah, avec beaucoup de retard, parce que ça fait quelques mois maintenant qu'on entend parler euh, des absurdités du marché européen de l'électricité, que tout le monde dit qu'il faudrait qu'on sorte de ce marché, euh, plutôt à raison d'ailleurs. Euh, et euh, en fait, je ne suis pas sûr, en tout cas quand je parle autour de moi, je ne suis pas sûr que grand monde, en fait, comprennent comment ça fonctionne, ce qui se passe, et que, bah, au fond, euh, remettre en cause le marché, euh, le marché européen de l'électricité, c'est d'une certaine manière euh, admettre que la politique énergétique européenne depuis 25 ans euh, est une catastrophe. Ce qui est vrai, mais du coup, forcément, euh, ça va être compliqué d'y arriver. Euh, et on va regarder ça, euh, notamment sur euh, le lien entre le prix du gaz et le prix de l'électricité, et on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un lien si fort entre le prix du gaz et le prix de l'électricité, et comment est-ce qu'en euh, Europe, les prix du gaz ont pu s'envoler à de tels niveaux euh, et l'électricité aussi je vous rappelle que vous avez des, des, des, des mégawattheures qui sont montés à plus de 350 euros euh, là je parle de moyenne hein, je parle pas des pics à 1000 et plus dans le gaz on est passé aussi à des tarifs pas possibles. alors là tout ça est en train de se tasser mais structurellement on reste à des niveaux extrêmement élevés et euh, en fait le, le, le problème euh, essentiel de la crise actuelle euh, qui fait décupler euh, les pénuries causées par, non pas le conflit euh, en Ukraine, mais les sanctions que nous avons prises. Euh, C'est très important, ça. Nous hein, nous infligeons à nous-mêmes euh, ce qui nous arrive. Il faut vraiment le rappeler, ça. Euh, C'est pas. Poutine n'a pas coupé le gaz euh, en, en rentrant en Ukraine. C'est à force de faire des tours de sanctions qu'il dit, bon, bah, il y a un moment, on va arrêter. Euh, on va pas revenir non plus euh, sur euh, le, le sabotage Nord Stream. Je ne sais pas s'il y a encore des gens aujourd'hui euh, qui peuvent penser que ce sabotage viendrait des Russes et non pas euh, des Anglais et des Américains. Mais bon. Peu importe. Euh, ce qui se passe, le truc essentiel, fondamental à comprendre, c'est que le marché de l'électricité est un marché particulier parce que vous devez en permanence équilibrer votre réseau. C'est pas comme des pommes ou des carottes ou n'importe ce que vous pouvez trouver sur un marché aux légumes. Euh, vous devez en permanence équilibrer votre réseau. Ça veut dire que, euh, à n'importe quelle heure euh, du jour et de la nuit, euh, vous devez avoir autant euh, d'électricité fournie que d'électricité demandée. Et si vous faites pas ça, en fait, c'est euh, tout le monde qui saute et personne qui n'a d'électricité. C'est-à-dire que si vous, avez, euh, si vous avez, vous produisez, euh, on va dire, euh, 100, euh, 100 MW d'électricité à un moment donné, et que vous en avez besoin de 110, vous n'avez pas euh, 100 personnes qui vont avoir de l'électricité et 10 personnes qui vont pas en avoir, personne n'en aura sur un, un, un, un réseau euh, euh, intégré. Euh, et c'est très important ça, ça veut dire que euh, les, les gestionnaires de réseau doivent en permanence équilibrer l'offre et la demande. Or, a priori, euh, on équilibre ça par l'offre, parce qu'il n'y a pas tellement de leviers, il par... y a quelques leviers pour la demande. C'est-à-dire que vous allez avoir des leviers de tarification avec des heures creuses et des heures pleines, mais euh, vous ne pouvez pas euh, appeler vos clients en disant euh, « merci, est-ce que vous pourriez consommer un peu moins s'il vous plaît parce qu'on se dans un problème ?» Donc ça se fait au niveau de l'offre, et donc bah, quand vous avez des pics de consommation, bah, vous allez euh, demander aller sur le marché demander plus d'énergie et vous allez euh, la demander quel que soit le prix. C'est très important ça. C'est-à-dire que euh, si à un moment le, le dernier mégawatt euh, dont vous avez besoin pour équilibrer votre réseau euh, est à euh, 2000 euros, vous allez le prendre à 2000 euros ce dernier mégawatt parce que sinon c'est tout votre réseau qui s'effondre. C'est très important ça. Euh, donc si vous n'avez pas le choix. En tout cas, dans un marché libre. Jusque-là, c'est assez facile à comprendre. Euh, effectivement, c'est-à-dire que vous, vous, si votre, votre réseau s'effondre, si vous ne euh, si fournissez pas en électricité, il bah, y a un moment, c'est du quoi qu'il en coûte, comme qui dirait, dirait l'autre. Maintenant, le truc qui est un petit peu plus compliqué à comprendre, c'est que dans le système européen, euh, à un moment euh, T, euh, si vous allez euh, acheter. Euh, votre mégawattheure le plus cher à 2000 euros tous les autres producteurs d'électricité qui euh, vous offrez euh, votre, leur mégawatt euh, ou leur mégawattheure euh, à un prix euh, donné seront payés au tarif euh, du producteur le plus cher je vous prends un exemple. Mettons que vous ayez une centrale nucléaire qui vous produise 1 MWh à 50 euros, une éolienne qui vous en produit à 20 euros, une usine à charbon qui vous en produit à 60 euros, et une usine à gaz qui vous en produit à 300 euros, parce que les prix du gaz sont très chers. Eh bien, euh, vous allez payer euh, le, le, le, la centrale à charbon, l'éolienne, euh, l'usine nucléaire, vous allez payer, tout ce monde-là, 300 euros pour leur mégawatt-heure. Sauf EDF. <rire> On y revient. Euh... Et ça, ça a l'air bizarre comme ça, parce que je dis, bah attends, c'est absolument délirant ce truc-là, parce que ça veut dire que euh, si tu as tout un marché de production euh, qui généralement euh, va produire à un tarif euh, raisonnable de 50, 80 euh, euh, euros le mégawattheure et que tout d'un coup, euh, pour euh, une raison bizarre, tu, on passe à des milliers d'euros, ça veut dire que vous n'allez pas payer des milliers d'euros uniquement sur le petit reliquat qui vous manquait, vous allez payer des milliers d'euros pour absolument tout euh, l'électricité que vous consommez à un moment donné. Quand je dis à un moment donné, vous avez deux marchés de l'électricité euh, en Europe. Vous avez ce qu'on appelle le marché long terme, c'est-à-dire tout ce qui euh, est au-delà d'un jour. Vous allez demander de l'électricité pour dans un jour, trois mois, euh, trois jours, une semaine. Et vous avez le marché de spot qui lui est entre 5 minutes et 15 heures. Donc c'est deux, deux marchés. Et donc bah, à n'importe quel moment, vous pouvez acheter de l'électricité pour dans 5 minutes, euh, dans 2 heures, euh, dans 3 jours, 3 mois euh, ou 2 semaines. Et à chaque moment où vous achetez ça, eh bien, vous avez un marché, vous avez des gens qui le proposent et tout le monde l'achètera au prix euh, du moins dix ans, enfin du moins 10 ans, enfin, celui qui, qui donnera le moins bon tarif, le tarif le plus cher. Et euh, dans un marché libre, ben, ça se comprend, parce que euh, si vous ne faites pas ça, si vous dites, ah ben non, toi tu m'as proposé ton électricité à 40 euros, je te la paye à 40, toi tu me l'as proposé à 80, je te la paye à 80, euh, ce qui va se passer, c'est que euh, les producteurs qui euh, vous font une électricité à 40, ils vont dire, bah, moi ça m'intéresse pas de vous la faire à 40, donc euh, je vais arrêter de produire, ou, ou je, vais, je vais vous la faire, euh, moi je vais, je vais arrêter, je vais monter mes prix, puisque je vois bien que vous l'acceptez, à 80, je vais monter mes prix pour que vous l'acceptiez à 80. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, quand le, le marché européen euh, euh, fixe cette règle-là, en fait, il accepte que euh, les opérateurs de ce marché vont, maximiser, vont chercher à maximiser leurs gains, c'est bien évidemment, euh, et donc, euh, bah, s'ils si se rendent compte qu'eux, ils vendent à 40 euros, mais qu'ils sont un voisin qui vend à 80, ils vont monter leur prix à 80. Donc c'est juste une manière d'aller beaucoup plus vite euh, à l'issue inéluctable d'un marché libre. Euh, donc jusque-là, euh, tout va bien. Enfin, tout va bien. C'est-à-dire que vous comprenez pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous avez euh, des, des, du fric de maboule et vous avez une inflation de malade sur euh, le marché euh, de l'énergie et de l'électricité parce que, je, re, je reviens pour faire le lien, pardon, je vous ai dit que je vous ai le lien entre le marché de l'électricité et le marché du gaz donc maintenant vous prenez euh, vous prenez un mois euh, un fin de mois d'août mois de septembre dans lequel malheureusement vous n'avez pas de vent euh, vous avez euh, pas le plus gros opérateur de centrales nucléaires en europe euh, qui malheureusement ah, les, deux, les deux tiers de ces centrales à l'arrêt parce qu'ils sont tous en maintenance oui on parle bien d'EDF euh, parce que bah, euh, on leur a dit qu'il fallait fermer 12 centrales ah ben bah non finalement il faut pas les fermer parce que ah bah tiens il y avait de la corrosion qu'on n'avait pas vu ah mais oui mais on sait pas traité le problème ah ben bah, il va falloir chercher des italiens ah bah ça va prendre du du temps bref euh, la médiocrité française habituelle, euh, et vous vous retrouvez euh, avec des besoins en électricité qui ne sont pas comblés par les offres habituelles que sont euh, le nucléaire et euh, l'éolien pour le vent vous vous retrouvez aussi avec des barrages comme il ya l'été a été très sec des barrages qui sont pas euh, très bien remplis, euh, même pas du tout euh, les, les niveaux des barrages sont, sont très inquiétants et du coup il bah, n'y a personne qui donne son électricité facilement et en Europe du Nord, quelle est dans ces cas-là euh, l'énergie la, la, la, la, la, euh, qui fait tampon C'est quoi C'est le gaz. Le gaz et dans une moindre mesure le charbon. Euh, et donc ça veut dire que pour équilibrer le réseau, on va aller chercher de l'électricité et cette électricité elle va être faite euh, à partir de gaz euh, et quoi qu'il en coûte. Et c'est comme ça qu'il faut absolument mettre la main sur du gaz pour pouvoir fournir l'électricité pour que le réseau soit équilibré, et que le réseau ne s'effondre pas. Je vous laisse imaginer ce que c'est qu'un réseau qui s'effondre ne serait-ce qu'une heure. Euh, imaginez plus d'électricité pendant une heure, on va rigoler quoi. Euh, et donc, euh, bah, du gaz, quoi, vous avez besoin de gaz quoi qu'il en coûte, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des tarifs du gaz qui explosent. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre, paradoxalement, c'est que c'est pas le gaz qui fait... Euh, c'est pas les prix du gaz qui font monter les prix de l'électricité, c'est, paradoxalement, c'est le besoin en électricité qui fait monter les prix du gaz. Euh, et, euh, et ça, euh, la corrélation est là, et après, vous avez plein de gens qui ont dit, ah mais il n'y a pas besoin de cette corrélation, on n'en a pas besoin, regardez, l'Espagne est sortie du marché euh, européen de l'électricité, ce qui n'est pas tout à fait vrai. L'Espagne a réussi à décorréler euh, par une espèce de bidouille avec l'Europe, c'est des arrangements un peu bizarres, c'est un peu comme nous avec EDF, avec l'ARENS, c'est des trucs qui c'est tout sauf libéral, tout ça est un peu confus. Mais ce qui est vrai, c'est que l'Espagne a réussi à décorréler son prix de l'électricité du prix du gaz. Pourquoi ben Parce que l'Espagne ne dépend pas du gaz pour équilibrer son réseau électrique. Ils ont un réseau électrique qui marche euh, au fuel, euh, à, euh, à, au nucléaire euh, et aux énergies renouvelables avec beaucoup beaucoup d'éolien et un peu de solaire. Euh, mais ils n'ont pas de gaz dans leur, dans leur mix électrique. Et du coup, ils disent « mais attendez, moi je ne vois pas pourquoi je devrais payer mon énergie une fortune ». Euh, parce qu'il n'y a pas assez de gaz pour équilibrer le réseau, alors que moi, mon réseau, je l'équilibre sans ça. Euh, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à obtenir une décorrélation. Maintenant, il ne faut pas rêver, euh, les prix de l'électricité en, en Espagne sont aussi très élevés, et ils ne sont, euh, ils, ils sont pas non plus très bien. Si vous regardez les prix de l'inflation en Espagne, euh, les Espagnols sont mal aussi. Il ne faut pas croire qu'il suffit de sortir du marché. Hum. Il faut comprendre que vous avez une question d'équilibre à trouver et que vous n'avez vous simplement pas le choix. Euh, et donc, quand on dit la France devrait euh, sortir du, du marché européen de l'électricité, ben, vous avez quelque chose d'un petit peu bizarre là-dedans, parce que euh, en ce moment même, on dépend plutôt, on, on, est, on est des importateurs nets d'électricité à cause de, euh, de, des maintenances de nos centrales. J'ai déjà parlé, on a déjà évoqué ce sujet-là, oui, en temps normal, on est, des... on est les plus gros exportateurs mondiaux d'électricité, c'est dommage. En ce moment, on est des importateurs nets, pourquoi Parce que notre nucléaire est à l'arrêt. Alors on était à deux tiers à la fin de l'été, là on, est en... on se rapproche de la moitié du parc nucléaire qui fonctionne normalement, vous avez 70 à 80% du parc qui fonctionne en temps normal. Donc on va y arriver. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas là Il y a deux raisons qui font qu'on n'en est pas là. Un, il y a euh, les, euh, ce qu'on appelle les décennales. Et il faut euh, refaire euh, partir les, les centrales pour 10 ans. Donc vous avez des visites décennales euh, d'inspection qui prennent forcément un peu de temps et qui en prennent d'autant plus qu'il y avait plein de visites décennales qu'on n'avait pas prévues parce que je vous rappelle que nous étions censés arrêter 12 réacteurs. Merci, monsieur Macron. Hein. Euh, et qu'il y a ces problèmes de corrosion euh, qui sont apparus en décembre 2020. Ben, oui, c'est dommage, ce sont des choses qui arrivent et qui sont arrivées au pire moment. Et la faute n'a pas de chance. Après, vous avez des moteurs qui vieillissent, c'est normal que ces choses-là arrivent aussi et que vous ayez à régler ces problèmes. Euh, donc, vouloir sortir du marché européen de l'électricité en ce moment, euh, alors qu'on n'est pas autonome en électricité, bon, c'est vaguement euh, dommage. Euh, ensuite, euh, ben, si on en sortait euh, à un moment où euh, on est fonctionnel, euh, ou ce qu'on va redevenir dans, dans quelques mois, euh, ben, en fait, vous mettez par terre. Euh, les stratégies euh, en gros d'Europe du Nord euh, parce que euh, l'Allemagne du Nord qui était en train de se construire l'Allemagne du Nord l'Europe du Nord euh, autour de l'Allemagne qui était en train de se construire un mix euh, sur les renouvelables à fond euh, avec le gaz euh, comme euh, comme pardon comme énergie d'appoint euh, bah, ça, ça ça marche pas ça marche pas parce que bah, s'est passé ce qui s'est passé et qu'il faut du temps pour réussir à, à trouver des nouveaux approvisionnements, que euh, le gaz naturel liquéfié, ça coûte quand même deux fois plus cher, en gros, euh, que le gaz naturel pardon, qui vient par gazoduc. Bah oui, euh, ça coûte très cher de liquéfier du gaz et de le transporter. Une fois que votre gazoduc est construit, ça coûte pas cher, en revanche. Euh, donc tout, euh, tous les équilibres euh, sont en train de se péter la gueule. Et que bah, le nucléaire français, euh, de tout temps, hein, a, a été une énergie extrêmement importante pour équilibrer le réseau, y compris en, en Europe du Nord. Euh, où il y a de très fortes interconnexions. Euh, le, le, quand vous regardez, c'est assez intéressant. Les, euh, les prix de l'électricité, euh, je parle des de prix de gros, euh, les prix de gros de l'électricité euh, en, en France, en Belgique et en Allemagne sont à peu près les mêmes aujourd'hui. Euh, ils sont les mêmes plus de la moitié du temps. Euh, à l'inverse, ils sont très rarement les mêmes entre la France et l'Italie. Euh, pourquoi c'est comme ça Parce que euh, ben, dans les prix de gros de l'électricité, il y a quelque chose auquel on ne fait pas tellement attention. C'est que euh, ben, pour que vous puissiez avoir les mêmes prix partout, il faut que votre électricité puisse euh, parvenir à tous les endroits euh, où euh, vous voulez la commander. Et Or, vous avez des interconnexions extrêmement fortes euh, entre euh, l'Allemagne, la Belgique et la France euh, qui font que l'électricité va euh, sur, le, en, en, sur le marché de gros. L'électricité va facilement en Belgique, en Allemagne, en France, d'où qu'elle vienne. En revanche, les interconnexions sont beaucoup moins fortes avec l'Italie, et du coup, bah, vous avez euh, des prix qui, qui fluctuent euh, de manière libre euh, entre l'Italie et la France, et qui, qui, ont pas, qui, qui sont très rarement corrélés. Et ça, quand je dis ça, c'est très important, euh, parce que euh, on est en train d'augmenter encore, euh, est, euh, on est encore en train d'augmenter ces euh, interconnexions en Europe du Nord pour, par la France, et que euh, je vous rappelle euh, que, c'est quelque chose, et je ne le dirai jamais assez, en, à partir de 2025, euh, le, le Bruxelles prévoit la fin de l'arène, la fin de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, c'est-à-dire le, le, le, prix, le, prix, le fameux prix de 42 euros du mégawatt-heure que, que EDF est obligé de revendre à ses concurrents, Direct Energy, Feu, Leclerc Energy, Energy total Total, Energy. et que ce tarif-là va disparaître, au profit d'un autre système où EDF euh, démantelé je vous rappelle que EDF est bien en cours de démantèlement, euh, où EDF devra vendre euh, son électricité sur le marché de gros, euh, à part quelques reliquats, à part quelques terawatt de, euh, qui, qui de, marché de de qui sont des contrats long terme, euh, mais à part quelques reliquats, en 2000, à partir de 2025, euh, Bruxelles veut que EDF vende son électricité sur le marché de gros, au lieu de l'envoyer à RTE qui l'envoie directement chez vous sans passer par le marché de gros. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire d'EDF elle va d'abord chez tous les clients d'EDF, forcément, tous les clients historiques, pour avoir les tarifs réglementés. Ensuite, il y a cette arène, elle va chez tous euh, les distributeurs alternatifs, les Total Energy, les Engie, les machins. Et après, le reste va sur le marché de gros, euh, au prix de gros. Mais il n'en reste pas, hein, je vous rassure. <rire> euh, et donc, à partir de 2025, ce sera tout sur le marché de gros, et là on pourrait dire « Youpi On va enfin avoir une électricité qu'on va vendre euh, au prix du marché, et si on la vend au prix du marché, EDF va se refaire euh, une santé très très vite. » Sauf que non, euh, ces soviétiques de bruxellois vous, vous, vous font un accès, euh, vous disent que EDF va être obligé de vendre son électricité sur le marché de gros, un tarif qui sera encore une fois réglementé c'est à dire qu'il est dans un truc assez compliqué dans lequel vous allez faire des moyennes sur l'année et vous allez faire varier le prix sur un corridor a priori de 6 euros c'est un mec en gros vous allez vous allez avoir toujours un prix qui sera fixé mais qui sera un petit peu variable pas grand-chose, mais un petit peu. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est absolument terrible, parce que ça veut dire qu'en gros, euh, ce que prévoit la Commission européenne, c'est euh, de laisser à l'État français toutes les dettes d'EDF, qui sont monstrueuses. On parle de 50-60 milliards de dettes, c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est dur de savoir, parce que la dette d'EDF est une dette euh, très sophistiquée et très complexe. Elle est sale, la dette d'EDF. Donc vous avez quand même beaucoup, beaucoup de dettes euh, derrière, qui donc vont te laisser. Et plutôt que de solvabiliser cette dette euh, avec euh, une électricité qu'on pourrait vendre au prix du marché, eh bien, euh, ils sont en train de la brader. Euh, et ils la bradent non pas, avouez-moi, ni même, avouez-moi, euh, via euh, des distributeurs dits alternatifs. Il hein, faudra qu'on m'explique quelle alternative euh, ils apportent à part euh, euh, nous fournir un service moins bon, plus cher, hmm, en gros. Euh, non, c'est-à-dire que ce sera bradé, dés désormais, à l'Allemagne, à la Belgique, il n'y aura plus de préférence nationale, c'est un truc de ma boule, ce machin. Je, je, je vais le répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup, c'est un truc de ma boule. Euh, et du coup, si vous vous rendez bien compte que euh, ce marché... <coughs> Excusez-moi. Euh, ce marché européen de l'électricité qui est totalement dysfonctionnel et qui peut partir euh, dans euh, des, euh, des niveaux pas possibles parce que vous payez euh, vous, vous payez euh, au prix fort pour tout le monde, bah, soit vous acceptez que euh, bah, en fait, vous, vous êtes planté, que l'énergie n'est pas un secteur euh, pour lequel une économie de marché euh, est bénéficiaire l'énergie, ça demande des investissements de très long terme, des investissements publics, ça demande un approvisionnement sécurisé et en fait ça n'aime pas la concurrence. Euh, ça l'aime tout au moins que euh, si vous voulez terminer le raisonnement vous pourriez vous dire, ah oui mais euh, le producteur euh, qui, euh, qui arrive à produire son électricité à 40 euros le mégawatt -heure, mais qui la revend à 200 euh, parce que les autres ne sont pas capables bah, c'est cet argent là euh, il va être euh, il va avoir intérêt à, à, à l'utiliser pour construire d'autres capacités et vous allez équilibrer votre réseau à long terme. Euh, sauf que c'est pas ce qui se passe. Sauf que c'est pas ce qui se passe. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, les actionnaires siphonnent euh, ces boîtes-là, euh, que vous avez énormément de dividendes qui partent, que vous avez derrière quand même des forces publiques qui sont euh, extrêmement préoccupées par ces histoires d'énergie et qui, du coup, euh, biaisent le truc un hein, truc de ma boule. C'est totalement dysfonctionnel, ce marché de, de, de l'électricité, parce que vous avez d'un côté des énergies renouvelables qui sont sur subventionnées euh, de l'autre côté, euh, vous avez... Euh, des, des boîtes historiques euh, qu'on est en train de traire, euh, comme c'est pas possible. Enfin, c est, c est, vous avez quelque chose qui, qui ne marche pas. Qui ne marche pas et dont on voit que dans les périodes de stress, euh, le, le, le, le, le, les chocs sont décuplés parce que vous avez un système qui fait que euh, ce, celui qui, qui produit son électricité le moins cher la vendra aussi cher que celui qui la produit euh, le plus cher possible. C'est d'ailleurs pour ça que euh, les, les, les, les, produ les, les producteurs d'énergie euh, historique euh, adorent le renouvelable. Ils adorent euh, tout ce qui permet euh, de, de, de vendre l'électricité plus chère. Les, les, ils adorent de, de avoir de l'électricité qui coûte une fortune, parce que même s'ils vont être déficitaires là-dessus, ils vont être ultra bénéficiaires, sur les parties historiques, sur le charbon, sur le fuel, sur tout un tas de choses. Euh, C'est un système qui est particulièrement vicieux. C'est un système qui est hyper vicieux. Et donc, et surtout, vous vous rendez compte que euh, ben Bruxelles, qui a, a dit déjà depuis plusieurs mois qu'ils allaient euh, amender ce marché, qu'ils allaient le réguler, qu'ils allaient changer le fonctionnement de ce marché pour essayer d'éviter que vous ayez ces pics, etc., ben vous vous rendez compte qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas faire ça, parce que s'ils si, si disent, ben non, nous, on, parce qu'il faut, ce qu'ils qu pourraient dire, c'est dire, ben non, toi, tu produis ton électricité à 40 euros du, du mégawatt-heure, je vais pas te l'acheter à 200, euh, mais sauf que la personne qui, qui la produit à 40 euros, elle va vous dire, ben d'accord, mais moi, je vais pas la produire à 40 euros, finalement, je vais la produire à 80 euros. Enfin, je veux dire, dans un marché libre, si vous voulez, l'opérateur ne va avoir aucun intérêt et, euh, et, et l'Union européenne aurait si, euh, comme moyen de pression, de les forcer euh, réglementairement et donc de faire une sorte de, de, de nationalisation euh, passive. C'est-à-dire que si, si, le, le, vrai, la vraie le vrai moyen de sortir de ce système-là, ça serait de refaire un marché de l'énergie dirigé, euh, et ça, c'est fonctionnel. Mais alors, vous ne pouvez pas faire de marché de l'énergie dirigée aujourd'hui au niveau européen, parce que, un, les Allemands ne savent plus qui ils sont, euh, quel sera leur mix de demain, ils sont foutus, ils sont perdus. Les gars, ils étaient partis sur gaz plus renouvelable. Demain, ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, nous, à l'inverse, on était les, les, les pros de, du nucléaire. Ah bah, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on euh, ne sait plus on, non plus tellement où on est, parce que euh, c'est vrai qu'il nous faudrait un deuxième plan mesmer pour, euh, pour repartir pour les 50 à, prochaines années, mais euh, rien que pour retrouver le niveau des ingénieurs qu'ils l'ont fait, je pense qu'il faut 10 ans. Je ne parle même pas de, de commencer à, à, à mettre en œuvre le plan. Je parle juste simplement de former les gens euh, pour être capable de faire ce qu'on a fait euh, il y a 30 ans. Bah ouais Parce que le niveau s'est effondré entre temps. Quand j'y effondrai c'est pas une blague c'est pas que les gens aujourd'hui sont plus cons qu'il y a 30 ans on est simplement ils sont simplement pas formés. si vous voulez aujourd'hui retrouver une génération d'ingénieurs euh, qui a euh, les capacités les capacités d'ingénierie que les gars que les ingénieurs avaient à l'époque plutôt que d'aller faire euh, des algorithmes chez amazon ça prend dix ans peut-être un peu moins peut-être 7 allez soyons sympa euh, donc on sait plus trop... Donc si vous voulez, l'Union Européenne, Bruxelles, euh, est bloquée, parce qu'ils vous disent qu'ils vont amender le truc, mais ils n'ont pas de solution. Et bien si, ils ont une solution Bien sûr qu'ils ont une solution Qu'est-ce qu'elle est cette solution Elle est de sacrifier EDF pour que EDF brade son énergie... Euh, à, à, à, pour pas cher, pour permettre de faire baisser le niveau de pression du marché. Ah bah c'est sûr que si euh, vous avez, euh, je ne sais pas, quelque part entre 150 et 200 TWh euh, sur votre marché, qui arrivent, qui sont eux, vous, qui, qui sont allés euh, à 50 euros du mégawattheure, probablement ce genre de prix, euh, bah c'est ça de moins euh, à aller chercher sur le marché. Et donc vous arrivez à contenir un peu vos prix. Donc aujourd'hui, la commission européenne Est en train de sacrifier euh, EDF pour essayer de sauver son système qui est totalement dysfonctionnel et qu'elle devrait en fait abandonner. Et derrière eux, vous avez l'Allemagne qui euh, est elle aussi en train de sacrifier EDF euh, pour pouvoir mettre la main sur l'énergie nucléaire euh, d'EDF parce que eux non plus ne savent pas qui ils sont. Euh, ils ne savent plus euh, comment faire parce qu'en en fait leur stratégie énergétique est une connerie monumentale depuis 20 ans euh que euh, aujourd'hui bah, quel est le plus gros euh, le plus gros consommateur de charbon c'est qui c'est l'Allemagne merci euh, en Europe mais de très très très très loin c'est-à-dire que les mecs les mecs sont verts et ils brûlent encore du charbon plus que personne d'autre en Europe à part un petit peu les britanniques et les britanniques encore ils ont réussi à baisser. Donc voilà, c'est pour ça c'est je voulais faire cette vidéo qui est importante, c'est que euh, Paradoxalement, aujourd'hui, avec notre parc nucléaire, on devrait euh, être les cadors, euh, les, les cadors du, du marché européen de l'électricité. Je mets entre parenthèses l'année en cours où, euh, où effectivement le, le parc euh, marche entre 30 et 50 de sa capacité. Le jour, on est revenu à 70%, 80%. Euh, on, on est les cadors de, de ce truc-là. Sauf que, euh, politiquement, avec le démantèlement d'EDF, on est en train en fait, de payer les conneries de Bruxelles, de, de, de, de l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie à Bruxelles, qui est une faute. Il ne fallait pas faire ça. Et de payer les fautes de l'Allemagne, euh, qui a fait un mix énergétique dans lequel euh, il pensait que les renouvelables euh, allaient fonctionner à un tarif qui allait baisser. Euh, ça marchait un peu, je ne suis pas le contraire. Que, que, que les renouvelables fassent partie du mix énergétique, c'est une évidence. Mais euh, le problème, c'est que les Allemands ne sont, sont pas sur la bonne partie du mix. Ils ont cru qu'ils pouvaient en mettre plus que ce qui marche. Euh, et ils pensaient qu'ils allaient pouvoir compter sur le gaz russe. Encore une fois, même si vous arrivez à compenser le gaz russe par du GNL, du gaz naturel liquéfié, ça vous coûte au minimum deux fois plus cher structurellement. Euh, donc là, les, les, les Allemands, ils sont, ils, ils, ils, ils, et donc plutôt que de euh, se retrousser les manches et de se dire « bon, comment on va faire ?», ils disent « bon, ben, on va aller chercher le nucléaire des Français ». C'est ça qui se passe. Hein. Euh, donc voilà, euh, si vous pensez un tant soit peu que la nationalisation d'EDF euh, change quoi que ce soit euh, à son démantèlement et à son sacrifice, et au fait que EDF soit spoliée euh, pour les Allemands et pour Bruxelles... Euh, euh, faites de beaux rêves j'ai envie de vous dire et dernière chose ce qui est, qui est vraiment très important parce que ça j'avais je, je, écrit un article l'allemagne pille notre électricité il y a longtemps ça, ça fait trop longtemps que, euh, on, on, on reste au niveau franco-français pour euh, cette histoire d'EDF. Au moment d'Hercule, tout le monde disait ⁇ Ah là là, regardez, euh, on est en train d'engraisser euh, les, les, les opérateurs alternatifs. ⁇ Non, ce n'est pas les opérateurs alternatifs, c'est pas Direct Energie, c'est pas Engie, c'est pas Total Energie euh, le problème. Le problème, c'est l'Allemagne, le problème, c'est Bruxelles. Le problème, c'est qu'on euh, a cru qu'on pouvait avoir euh, un marché de l'énergie libre. Non, l'énergie, c'est pas des bagnoles. D'ailleurs, c'est pas un marché libre les bagnoles. Si, si les bagnoles étaient un marché libre, vous n'auriez pas d'électrique. Les, les bagnoles sont un marché libre. Sont, sont, sont, vous avez l'électrique parce que Bruxelles l'a décidé, et qui met des normes pour ça. Euh, mais euh, l'énergie, c'est quelque chose. La différence entre euh, entre l'énergie et euh, on va dire des casseroles ou des fours ou quoi que ce soit, c'est que si votre four marche pas, euh, c'est pas grave. Le reste de votre maison marche. Euh, si, euh, si, si si vous cassez une ampoule, c'est pas grave. Le reste de votre maison marche. Si vous n'avez pas d'énergie, vous avez tout qui pète, c'est quelque chose, encore une fois, je vais le redire, euh, c'est vous êtes euh, sur une fondation euh, de votre économie, une fondation du capitalisme, mais même pas que du capitalisme, de n'importe quelle économie. Les, les, les romains, euh, les, les romains ont prospéré euh, sur l'énergie humaine avec l'esclavage. Euh, le Moyen Âge euh, a prospéré euh, sur euh, l'énergie solaire euh, et euh, aquatique euh, avec euh, les, euh, les... Pardon, je vais dire, avec les moulins, les moulins avant et à eau. On a oublié la, la, la fabuleuse euh, expansion économique qu'on a eue au Moyen Âge avec les moulins avant et à eau, et plus à eau, encore plus à eau qu'avant d'ailleurs. Euh, Après ça, le, le, vous avez eu le charbon, le pétrole, on connaît, euh, mais c'est pas pour rien, si vous voulez, que euh, De Gaulle a, a, a planifié l'énergie française euh, et a lancé, justement, euh, l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, on a besoin d'un grand plan stratégique et vous avez besoin d'un secteur énergétique dirigé. Et j'ai envie de vous dire, euh, c'est même pas une question d'idéologie ou quoi que ce soit. Ça marchait, EDF, quand EDF était tout seul, qu'ils avaient le monopole de l'électricité Grâce au CNR, je parle beaucoup de De Gaulle, je parle pas assez du CNR, et vous êtes nombreux à me dire, on est en train de tuer l'héritage du CNR, c'est vrai, pardon. Euh, mais, mais ça marchait très bien EDF avant quelles sont les conneries d'EDF Les conneries d'EDF, c'est d'avoir voulu aller faire de l'expansion internationale et d'avoir voulu vendre des EPR qui maîtrisaient pas partout dans le monde. C'est d'avoir voulu racheter des boîtes énergétiques dans des pays qui comprenaient pas, d'avoir voulu, de ne pas avoir compris que le secteur de l'énergie était un secteur tellement sensible qu'on pouvait pas rentrer comme ça dedans. Euh, la faute d'EDF, c'est quoi C'est euh, de s'être fait avoir à Bruxelles parce que la France est faible à Bruxelles. La France est faible à Bruxelles. Et, et qu'est-ce que ça veut dire que la, la France est faible à Bruxelles ça, ça veut dire que qu'éventuellement, euh, la, la question des F, c'est une question de survie. C'est-à-dire que c'est à la fin, je suis désolé, c'est l'identité française qu'on est en train de massacrer. Je ne suis pas particulièrement identitaire, mais je suis français, c'est tout, c'est comme ça. Je, je, je me sens aussi européen, mais euh, je suis pas d'accord pour que mon, mon identité européenne... Euh, supprime mon unité française et c'est ça qui est en train de se passer c'est ça qui est en train de se passer et euh, et, et que en fait on est euh, plus en fait Emmanuel Macron parle d'Europe plus on nous impose l'Europe moins il y a d'Europe imaginez tout ce qu'on a fait euh, sur la fin du XXe siècle Airbus c'est un magnifique c'est un immense projet européen le, PR, le, le justement on parle c'est un projet franco-allemand le PR, euh, dans Areva il y avait Siemens c'est Macron qui a viré, qui a viré Siemens d'Areva. Euh, en, en fait, plus on nous vend l'Europe dans la fiction, plus dans la réalité, elle est en train de se, se, se disloquer. Euh, les, les Allemands sont en train de nous sortir de, de toutes leurs stratégies militaires et de tous leurs contrats militaires. C'est un immense scandale. Les, les, tous, les Français se font éjecter de tous les contrats militaires allemands. Vous avez l'Europe est en régression absolument partout quand on y regarde, de, de, de, quand on regarde devant soi. Le, le, D'un point de vue diplomatique, euh, vous n'avez plus personne qui est d'accord. C'est un truc, c'est une catastrophe totale. Euh, et du coup, euh, moi je, je serais très heureux euh, d'être européen sur un truc qui est fonctionnel. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on nous vende un truc, je ne suis pas d'accord pour qu'on me vende une belle image, et que derrière euh, j'ai un produit qui est non conforme. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein. aujourd'hui, euh, Bruxelles, c'est des marketeurs à deux balles qui vous vendent un truc avec une très belle étiquette. Euh, et puis, quand vous ouvrez la boîte, ce que vous avez dedans, c'est avarié, c'est dégueu. Bref, allez, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous dis à votre bonne fortune, mettez des commentaires, discutons, abonnez-vous à la chaîne, vous connaissez le tralala.